Ok. <rire> ah, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Où dans la nuque Mais qu'est-ce que tu, où est-ce que tu penses Va là dun oh, okay, dun Ok. Non! Et le prix du dédard est décerné cette année! Ah! Oh. Ok. Très bien, très bien. Non, non, pas la lampe. J'ai quelqu'un avec une lampe? Ok, on va poser ça ici. On va les faire avancer. Ou reculer. Non! C'est pas très gentil, ça. Voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ok. Ça se joue à pas grand chose. Hein. On a un moteur là. On va pas camper. On va tout simplement aller vers les moteurs ici. Voir s'ils si les ont avancés. Utiliser le tour et jouer. On continue à miner les terrains. On va aller en face. S'ils ont fait quelque chose ici. Il ne nous reste pas beaucoup comme dose. Ok. Force. On va le cacher ici. plaisir pour moi, Oxélis. On a ici ce moteur qui avance. Non, ok. Voilà va en haut là. S'il passe par la fenêtre en face et que j'ai bien dosé l'emplacement. Hmm. Ok. C'est pas le cas là. C'est le cas ici. Très bien. On sait pas où est-ce qu'ils sont pour l'instant. C'est le rubis. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont cachés là Ils sont cachés en face. Peut-être même qu'ils vont faire un moteur dans les secondes qui viennent. Vu le silence assourdissant qui se produit. Ouais. Ça joue à pas grand-chose, là. Hein? Ils sont réunis, ils sont ensemble. Il y a quelqu'un qui est là, qui est passé à gauche. Ah, c'est la même. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, t'as pas d'amis, t'as pas d'amis T'as pas d'amis On va faire ça là, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir l'aider. C'est sûr. Non, ok. Et où est-ce qu est que vous faites, les gars Sans déconner, qu'est-ce que vous faites Bien, regardez les ninjas. Les ninjas, c'est-à-dire que t'en as aucun qui vient l'aider. Ils sont tous en train de forcer le moteur. En train de se dire aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Regardez comment ils se cachent. Je les ai pas vus, hein Personne ne les a vus, hein On les a pas vus, hein. Ils sont juste en train de forcer... Euh... les moteurs. Quelqu'un les a vus Non, hein. Non, non. Ils sont juste en train de ninja à l'infini. Franchement, ils se cachent tous. Il y a Après, c'est le jeu. Encore une fois. Encore une fois, pourquoi pas Mais Quand même. Vas-y. Passe. Ça va me faire plaisir, vas-y. Oh non ProGamer. Voilà. Regardez, il y a encore deux autres cachés là-bas. Qui sont en train de forcer le moteur. Vrai Proxy. Encore deux autres Allez. Obligés d'y aller en, en forçant, en bourrinant. Et pour autant, on ne campe pas, on ne tunnel pas, on fait rien de tout ça. Mais ils jouent Sneaky, ils ont raison encore une fois. C'est le jeu ma pauvre Lucette, mais quand même. Mais là, ils sont euh, par deux, quoi. Toujours, l'élève et le maître. Au lieu d'aller en haut. On est... On ne sait pas par quel miracle. Il se cache, j'arrive, il se cache très bien. Bah, il joue bien, il joue ce qu'il faut. Il joue ce qu'il faut. On a personne, ils sont en train de forcer le moteur. Et en face, on va voir comment il se déplace. C'est dingo, ok. L'autre a plongé Du ciel D'en haut, là, comme ça, hop là. Bah voilà, et lui est passé en P3. pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quelqu'un pour l'aider ou pas Ouais, il a fait le tour. Au revoir, hein Ok, Et lui il va être aidé parce qu'ils sont plusieurs. À moins qu'il les... c'est toi là. Et je tunnel même pas. Je tunnel même pas. Lui il était mode gigasneck. Mais gigasneck encore une fois. Hein. Ok. Bon, on a l'honneur qui sauf. On n'est pas euh, non plus à l'abri de 4 saves de leur côté. Ah, elle est partie en... Ok très Elle est en mode... Euh... Cache-toi ici. Elle court vite dans notre Zeus, Marty. Ok. L'autre a été sauvé. T'as pas de palette, là euh... Si Et ben, Oh non Deux palettes côte à côte, mon gars. Écoute, pourquoi pas Et là, il y a une autre palette à l'intérieur. Ok. Ok, très bien. C'est le. Bah là, je vais perdre avec ces palettes. Elle est incroyable cette map. Elle est incroyable. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, ils vont finir là. Allez, fais-moi rêver. Très bien. Là, ça peut éventuellement inverser la tendance. Mais elle m'a quand même euh, poncé le nez avec ses palettes, hein. Voilà, hop là. Nous avons qui, quoi, comment on sait, pas, on sait pas, on sait pas qui est où. Qui est caché où, on sait pas qui fait quoi. Ninja, nous avons le Dwight qui est... Qui est un terrible ninja du surnaturel. Merci SNP très grand merci à toi. Bonjour, merci pour les 42 de moi, merci Infini. Ça aussi, ça fait plaisir. Je crois bien que c'est le Dwight. Si tu te fais libérer, c'est que tu n'es pas tout seul. Ouais, ouais, ouais. Faisons ça. Voilà. Pa pa pa pa pa pa <rire> Bah écoute, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. En faisant ça. Ok, on va pas l'emmener trop loin non plus. Hein. On va pas l'emmener trop loin. Ils sont en train de forcer les moteurs. Peut-être une qui sont en haut. Et on va voir ce, qu ce que ça peut donner. Je pense qu'ils sont en haut, en fait. Je pense qu'ils sont en haut. Je vais arriver. Soit ils sautent et se prennent le piège. Soit vers la fenêtre. Là, en haut, sur le balcon. Soit en sautant, littéralement, des hauteurs. Ok, c'est pas le cas. Hein. Bon, ça peut peut-être toujours ma faveur. Du coup, c'est ce moteur-là qui va me poser problème. Et nous avons... <rire> ah mon petit gars Mon petit gars Qui n'ose même pas aller sauver Dwight Qui veut bien prendre le risque que Dwight meure Palette Voilà bah il est mort Tu voulais pas le sauver tu voulais rester Snake Très bien Il voulait pas le sauver Et voilà, on en arrive là-dessus. Franchement, c'est... C'est euh, dommage, c'est dommage. Ouais, fait ça. Okay, nous avons un là. Il a éventuellement un des dardes. Vas-y, des dardes. Bien joué. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, hein. Pa pa Allez, pa, pa, pa. Ouais, mon gars. Oh Non, mais c'est quoi cette équipe Mais sans deck Mais sans deck Mais comment on a pu... Comment ils ont pu commencer comme ça... ...et finir comme ça Comment Comment c'est possible vous avez vu comment vous avez commencé J'ai très envie de vous laisser survivre, vraiment, j'ai très très envie. Mais quelqu'un dans le chat ne veut pas. Les Gourganda, là <rire> Quel est donc ce... Pourquoi j'aurais dû juste te, te, te caler... Un, un piège dans le, dans le nez, tu vois. Ok Ok est-ce que j'aurai le temps Si tu es protégé par quelqu'un je dis pas mais oh, T'as pas des darts sinon tu, tu seras allé tout droit oh, Très bien ça Très bien Bon bah Je vais devoir changer mon fusil d'épaule Et totalement et De l'autre côté voilà. Je vais ramener, je dois ramener tous mes pièges. Tous mes pièges. Ici. Utiliser. Euh, mon tour est joué. Voilà. Et surtout faire en sorte de. De casser toute leur dynamique. Là, on a quoi On a un moteur qui est là Qui est fait ou pas Ouais, c'est possible. Hein. En vérité, je vous le dis, c'est possible. Faut hein. que bon, je ramène tous les pièges, sachant qu'on a des moteurs, d'autres moteurs, qui vont être faits. Ok, on a quelqu'un qui est caché ici. Ok. Toi vas-y. Palette. Recule Tu m'as vu faire ou pas Le piège était posé là-bas. T'as double palette là, tu vas pouvoir m'aider. Voilà. Merci beaucoup. Oxalis pour le savoir faire. Très, très grand, merci à toi. Où est-ce qu'elle est C'est -ce qu une dinguerie, là C'est une dinguerie Merci pour le sabot faire. Voilà. Très bien. Double, double. On a qui, on a quoi On a lui qui était pas blessé. C'est très compliqué pour moi, là. Là, c'est hyper compliqué pour moi. Je suis obligé d'aller à droite. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais essayer de le poser quelque part. Où est-ce que je peux le poser Je peux le poser là. L'objectif, c'est que comme j'ai marqué les moteurs... En donnant un coup de pied euh, magique euh, dessus. je enfin, Pas magique, avec une perque. Voilà, deuxième... Non, on va essayer de sortir à droite. Peut-être un petit dédard. Insuffisant. Ok. On va utiliser le tour est joué. Oh. Non, il n'y a pas de tour est joué ici. ok. faut va utiliser le tour est joué ici. Et une fois. Et on sait qu'il y a quelqu'un juste là va essayer de m'aveugler. Ok. Et elle n'a pas été re relevée. Très bien. On va pas prendre de risques. On va l'accrocher ici, utiliser le tour à jouer. Très bien. et jouer impossible ici parce qu'ils ont foiré on doit récupérer les pièges qui sont éloignés on a ce moteur là qui est en progression on va utiliser le tour et jouer dessus ça va marquer le moteur bah elle était juste là très bien il y en a une autre qui est blessée hein. on l'a entendu Elle était juste là. Elle était revenue. Le symbole au-dessus de sa tête, c'est un skin. Peut-être utiliser le dédard. Ça a l'air d'être le genre de la maison. Hein. C'est quand même mieux de faire un dédard euh, qui soit euh, pas face au mur. On a déjà tous connu ça. Évidemment. Ok. Là, je remonte un peu la pente. L'objectif, c'est de poser ça ici. Quand je dis ça, je parle bien sûr de la demoiselle. Sachant que cette demoiselle est aussi un joueur. Ouais, une, ouais, une joueuse, une joueuse. J'ai même entendu parler de cette histoire où il y avait des... Comment ça Des gameuses, voilà, c'est ça. Et, et c'est très apprécié parce que je trouve qu'on est dans un monde qui pousse à la pluralité. Et ça, c'est agréable. Alors. On va quand même aller avec... Euh... Le tour est joué. Ici. Voir qui fait quoi. Ce moteur n'est pas touché. Ce moteur non plus. Pas avoir besoin d'utiliser le tour et jouer. Très bien. Dommage, oh, bah, j'aurais pu. J'aurais pu, j'aurais pu. Très bien. Ok, est-ce qu'il me voit poser quelque chose là ou pas Ou pas Très bien. J'essaie de coincer le moteur d'une part et d'autre. Je vais tout droit. Lui, il a l'air de se cacher totalement dans le coin pour nous pousser dans nos retranchements. Il se cache de manière assez bizarre. Hein. Ok, bah c'est pas grave. On va quand même aller sur... Euh... On ouais, essaie de totalement nous attirer ailleurs. Ce qui est pas forcément... Euh... Intelligent mais pour le coup nous pousse un peu au vice. Et c'est pas que j'aime pas ça, hein, mais le contraire. Bonjour mon petit Dwight. Est-ce que c'était bien nécessaire cette histoire Alors je vais essayer de le. Chase. m'emmène dans un coin. C'est pas giga malin hein, pour le coup. Ils essaient de faire le moteur en bout mais. Ils vont peut-être réaliser un peu tard que c'est un peu trop loin de la map centrale. Non, il n'a pas du tout de Tedard. Mais je vais pouvoir euh, l'emmener ici. Et récupérer le dernier piège en face. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Champagne Je récupère le piège en face. On va continuer à... cultiver ce petit champ de piège à ours. Même si on a, il nous manque un emplacement pour récupérer ce, ce piège-là. Si on avait posé le piège jadis autrefois là-bas, on aurait peut-être pu en profiter, mais c'est pas le cas. Je peux utiliser le tour et jouer, et en plus marquer le moteur. Ils sont allés tout droit dans les profondeurs des méandres, des pièges de la muerte. S'il essaie de passer la fenêtre, il se prend le piège. Là, je marque ce moteur aussi. Là, il essaie d'aller tout droit. Là, qu'est-ce qui se passe Il y en a un qui tombe dans un état critique. Tous les moteurs marqués en jaune comme ça vont subir les conséquences qui implique euh, une régression automatique. On sait qu'il y a quelqu'un ici, donc on va poser des pièges qui vont empêcher leur retraite. En espérant qu'il n'y ait personne qui soit... Et qu y ait personne... Oh. En espérant qu'il n'y ait personne euh, qui ait euh... euh, passé la ligne arrière. Je peux récupérer ce piège-là, maintenant que je suis assez proche, en espérant que personne avance c'est à dire que ils ont malgré tout une progression j'ai vu un cucu dans le lointain ici ils vont vers le moteur nous avons ici quelqu'un d'autre s'il essaie de passer la porte voilà ça va être un peu compliqué pour lui qu'est ce que j'avais dit là je le marque ici aussi l'autre aura le temps de sortir du piège mais le temps que j'arrive voilà. Le temps que j'arrive, j'ai utilisé la compétence oppression, qui fait de nouveau régresser le moteur. S'il fait le tour, il se prend le piège. 3, 2, 1, passe-passec. Quoi Non Bah alors. Bien tenté Nous avons quand même quelqu'un. Hein? Ici qui est blessé. Peut-être qu'il a fait le tour. Peut-être qu'il est resté dans le coin. Non Bon. Bah, ils ont bien géré. J'ai mes trois moteurs ici. Il en reste plus qu'un. Il peut jouer. Ils vont essayer de rusher, là. Leur seul moyen de foncer, de gagner, c'est de rusher. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire sans se soigner. S'il va tout droit, voilà ce qui se passe. Je marque ce moteur, j'arrive, et je le pose. Et on sait qu'il y a quelqu'un, juste ici. Là-bas. Donc, je vais essayer de le ramasser et le poser sur un crochet frégélateur, un peu plus loin. Donc, c'est soit ils finissent le moteur maintenant, c'est possible, le temps que je l'amène ici, et dans tous les cas, ça va les obliger à se splitter. Donc, là, je vais avancer. Et ils vont forcer la réparation du moteur. Là, ils sont deux, ils sont peut-être deux sur les, sur les moteurs en face. Je pose ça ici, des fois qu'il y en a un qui, qui tente le diable. Quelqu'un était là-bas. Nous savons, nous sachons que la Kate est là en train de réparer. On va utiliser... Ah non, c'est pas la Kate. Très bien. Attention. Très bien. C'est qu'il y a personne qui passe là. On va poser ça ici. On sait qu'elle est là-bas, hein. Il y a toutes les chances qu'il finisse le moteur toutes les chances. Même s'ils étaient en train de prendre le temps de se soigner. On va condamner les accès en amont Et on va progresser par là, en espérant que s'il y en a un qui passe... Euh... Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y en a un qui est en hauteur. Car on sait qu'il y en a un peut-être là. Je viens QQ. On sait qu'il y en a un là. Parfait. Ils sont deux. Ok juste à le faire tomber, mais c'est. Rien n'est moins sûr. Allez comme ils sont loin. Ils sont trop loin. Là, il n'y a plus de palette, en revanche. Si on a une... C'est un peu compliqué pour moi. Ah. ah il m'emmène le plus loin possible. C'est vraiment de la triche. Et il y a tellement, tellement de chances à ce que... Vas-y. C'est bien. Voilà. Là, la seule chance que j'ai, c'est d'atteindre ce crochet frigéateur avant qu'il finisse le moteur. C'est ma seule chance. Ça va se jouer à quelques secondes. Tout juste vu qu'ils sont en train de rusher. C'est ça. Donc là, ils vont continuer à rusher le moteur qui est tout droit, en étant éventuellement blessé, c'est ce qui se passe. Et je vais y aller, moi, directement avec euh, le tour est joué, parce qu'ils ont tenté euh, de finir le réparer. J'utilise le tour est joué. Donc je marque. En face, ils ont une team qui est splittée. Et là... Nous avons un moteur qui a complètement régressé. Nous avons quelqu'un qui est pas là. Très bien. C'est ce moteur-là qu'ils essaient de faire, mais le tour est joué A réduit de 25% le moteur. Ce qui est vraiment à mon avantage. Et très intéressant. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, je ne sais pas s'ils auront commis la bêtise de se cacher-là. Saute. Attention. Ok, si je te fais tomber, les moteurs sont marqués. Tu vas avoir tendance, de toute façon, à aller tout droit. Pour m'éloigner le plus possible. Et là, il y a éventuellement une palette. C'est hyper intéressant pour toi. Ok, est-ce que tu là Je ne sais pas. Toi, tu es blessé. Ok. Les autres reviennent. À la charge. On va essayer de les prendre par la droite. Pour les forcer à faire le tour. Ok. Nous sachons que a... Ah, ah Bien joué. Bien joué, bien joué. Il attendait le burst, mais elle va se prendre le piège. Soit on passe par là, soit elle passe par là. Oh eh ben, c'est bien joué. Ça y une porte là, une porte là-bas. C'est pas grave, on a été, on a été clean elle était totalement clean. Elle hein. était totalement clean. Hop. Nous savons qu'il y a peut-être quelqu'un là. Hein, qui ouvre... Euh, voilà. Et qui va s'enfuir, regardez. Regardez, regardez l'abandon. On va y voir l'abandon. Au revoir. Voilà. 1, 2 sur 4, c'était bien. Là c'était clé